Kyle et Cole. Ah, salut les gars! Salut pas toi! Ouais, on cherche nos robots nous. Parce que mon Kool il a fait une petite bêtise, il les a envoyés n'importe où. Ouais. C'était cool ou Zen qui a fait la bêtise? Je sais plus. Ouais, bah, cool, ou Zen? Ouais, c'est un des deux qui avait envoyé les robots trop loin, non? Euh, non, c'est soit... cool ou Kai. Et c'est cool parce que Kai il n'avait pas le téléphone, hein. Ah oui, c'est ça. Oh là là, il est. Lloyd et Guy. Et, si, et si la Lorgard armadon, il a mis deux L c'est pour l'appeler le Lloyd <rire> Non c'était Lloyd Chapitre 5 <rire> Moi je suis moi j'étais Joe ça fait trop chaud t'es le vert c'est ça Euh ouais Moi Moi je me balade hein, je en fiche ah non, c est, c est euh... Je sais mais j'en trouve pas et eh mais je sais pas parce que toi t'es tout en bas, moi je passe, moi j'ai passé au dessus du fond pas du tout. Pas au dessus, ah yes. On voit un petit peu d'action. Tu vois le Carmagnol est là. On attaque. Je sais pas si tu t'attaque, c'est pas ma faute. Papa regarde lui. Oh Papa. Transformation oui, génome. Bon, oh, déjà plus que 10, Allez, ah. Aller. Aller. Allez, oh. Aller. Aller. Aller. Aller. Aller. la tête Niveau de véritable, Ninja 4 survient, on, est, on en a augmenté. Oh. Yes, ouais. on a fait... augmenté. On a encore des meilleurs ninjas qu'avant. Oh yes, yeah. ah bon, avant ah, en mots, fait, ouais. les pièces, ça ramène pas les jetons. Les pièces, ça te permet d'augmenter le niveau de ninja, d'être un ninja plus fort. Ah, je crois que ça... c'était de l'argent. Ouais, mais en fait, ça te permet d'être plus fort. C'est pour ça qu'il faut récupérer plein de pièces. Non, ouais, je crois que ça sert à rien, il faut que Juste, un nouveau truc comme j'ai Quoi C'est celui-là. Non, non, je crois qu'on doit ça. Arrête, arrête, arrête Ah là, là, chauds, là, peux... ouais Il va falloir redoubler les Là, tu le Tu sais que tu peux tourner Enfin, je sais pas comment on vise déjà moi je, moi, je suis à ce niveau là en si, fait est, tu vois la petite croix verte là sur ton écran ouais et bah ben, c'est ça le viseur ouais je sais pas comment on vise en fait ouais, tu te déplaces sur les bonhommes et tu tires oh mais, mais ils, tellement... ils sont tellement rapides mais, mais non, pas ah non je sais j'ai je, je déjà battu ce niveau là bah, je suis sûr. bah oui oui en fait je déjà battu ce niveau là on est encore mieux à battre. Ouais, encore Ah oui c'est vrai. Non, trois, il en manque. Après on en aura encore d'autres. C'est Ils sont tellement nombreux hein. En fait, il y aura toute l'équipe. Qui va passer. Plus que 6! Non, je suis presque mort! C'est bon? Moi. bon On les a tous suivis, Yes! Je savais. Il est énorme, son robot, Garmadon. Mais... Oh bah oui! Et la légendaire Mais... arme ultime? Mais... C'est pas juste! Je vais juste le conquérir les Garmadon! C'est ta dernière chance, Garmadon! Quitte Ninjago maintenant, et pour toujours mmh. ah, Mais mon sang, il a créé Et ça a explosé Mais, il se passe rien, pourquoi donc Qu'est-ce que... Oh, Qu'est-ce que c'est Miadou mi Oh là là C'est bien tout Ouais. Oh Bon sang Oh Ils sont tous le choix Ah, c'est parce que Loloïd, il a volé le laser En croyant qu'il allait tuer les Garmadons avec ça Non, Mais en, en fait, fait... Ça appelle un chat Oui, ça appelle un chat parce que c'est un laser pour soi. Okay. Quoi Tu vas pleurer Je ne pleure jamais Papa... Laloid il l'a fait. Non il a dit. Laloid. a dit, tu as Non. ma vie. Ah, moi je t'appelle Laloid. Je, je regrette que tu sois mon père. J'aurais jamais dit ça, moi. Bon, j'espère bien. Mais nous on s'éclate ensemble aussi. Ouais. Euh, moi je suis pas euh, Garmadan, moi. Garmadan Ah, on a débloqué une brique. On pas de nouveaux personnages et pas de trucs rouges. Ah si non, non. Si, si, on a pas eu de nouveau personnage là. Si, attends, voilà. je vais voir. Ah, si, ça, ça donne de la chance. On avait connu un. Nia. C'est Nia ça. Mais je crois pas. Je crois pas qu'on en a pris. Ah non, on, on a, a Zen aussi. Zen. Je crois qu'on a aussi un troisième test. Non. Eh non. Ouais, ouais. Quand même, on a des. Quand même on a débloqué au moins tous les médaillons qu'ils étaient en première ligne quand même, nous, papa. C'est possible. Et on a atteint le niveau scorpion-piqueur. Scorpion-piqueur Ouais, cest à qu'on est des ninjas encore plus fort qu'avant. Ah oui, parce qu'avant on était des ninjas dragon Piqueur. Euh, je sais plus. Ouais, c'est ça. On va, on va encore être eux. Allez, on est parti. On continue Ah On peut la changer Ah ouais, bah vas-y. Oh, ouais. je garde tu veux le mien non je peux garder ailes ouais je peux garder Zayn moi je vais garder moi je vais prendre mon mien avec la méga les doigts ah normal là c'est c'est normal qu'on peut changer là c'est libre c'est où l'histoire déjà non. je sais plus où qu'on va ah, c'est où c'est vers là-bas pour aller faire l'histoire non, non. c'est celui-là le mien euh ouais c'était celui-là ouais. retourne en arrière ouais c'est celui-là en avant tu veux dire oh. Ouais, what the what the what Oh ah, attends, je vais continuer l'histoire moi. Bah ben, c'est donc c'est vert. Oui, mais là, tu pourras pas prendre ton personnage moi. J'y crois. J'y crois C'est ça, on fait ça, hein. c'est ici, si, l'histoire. Hein. Ouais. j'ai pris un bonhomme, je le garde. Je crois pas, je crois qu'on va te donner un bonhomme. Non, on pas Eh ben non Maître vous semble avoir besoin de son bâton, ce qui lui permet d'attaquer avec une plus grande portée et de vitesse. Malheureusement, les dégâts infligés sont réduits. Ça veut dire qu'il a perdu son bâton Non. Les robots de Call. Le robot de colle est imbriqué de platine et d'un surpuissant caisson de basse. Le... Utiliser la manœuvre voix de l'abeille piqueuse peut rapidement augmenter votre jauge de combo pour apporter plus de pièces. Ah, je sais pas ce que Le combo, Éparpillé ouais. partout dans Ninjago se trouvent des briques dorées mystiques. Récoltez les toutes et déverrouillez dé dé dé les secrets d'ici. Utilisez la manœuvre voix de l'abeille piqueuse. Ça va Ça ouais. intéresse ce que je raconte Ouais, ça m'intéresse. Explorez les eaux bleu clair de la plage de Ninja City, vous trouverez des trésors et des surprises. Il ah, des surprises! Maître Wu veut apprendre à ses étudiants comment devenir maître ninja, mais ils doivent d'abord trouver leur paix intérieure. Bah oui. La manœuvre du sanglier ruant peut être utilisée rapidement pour. Sanglier vous. gluant? Ruant. Oh, gluant, gluant c'est le slime, et ah. ruant, c'est quand il fonce, il se rue sur toi. Le ninja d'or est un maître du Spinjitsu. Un, un maître ou un cake quelque... En tant que le ninja vert légendaire, Loloid est maître constructeur Loloïd. et chef d'une force secrète ninja qui peut être. Non, c'était Liloid. Il l'appelait. Oui, Laloïd. Ok, Laloid. Laloyd. Tu t'appelles Non, tu veux m'appeler mais Moi, je l'appelle Laloyd en fait. Il l'appelait euh, Karma d'or. Les temps de chargement, ils sont horriblement longs. Ouais. Une à part on regarde un petit peu hein, le, le dojo si tu ok c'est déjà fini déjà euh, ça fait deux jours pour lui ça fait deux jours pour lui ça va faire deux jours Cap Furiki, ça met dans ses j'ai Aucune idée. Mais regarde un peu les dégâts sur mon vaisseau. Ah, oh, tu, tu vas, vas bien. bien. Oui, mais comme je l'ai dit, pas mon vaisseau. Alors si tu pouvais en construire un autre. Attends, mais tu as pleuré Oh. Et les autres Ils, ils vont bien, bien. Euh, je sais pas. Ça fait du monde et j'en connais en gros 50. Ah, mais attends, tu parlais des ninjas je sais pas. Je crois que Cole et Kai était seulement à quelques rues d'ici. Alors allons-y. En fait, il veut pas aller chercher le rebond. Franchement, tu as pleuré